La voix et la parole, c'est comme une chaîne de dominos. Dans notre tête, on a des émotions, des notions, du vocabulaire, des intentions. Tout ça compose l'état d'esprit au sens large. Ensuite, on émet notre message. Notre message est vraiment comme une chaîne de dominos. On peut partir avec plein d'éléments en notre faveur ou être un peu plus dans la noirceur. Au fur et à mesure que notre message passe, on accumule beaucoup de points, c'est-à-dire que les gens nous écoutent beaucoup et nous suivent beaucoup, ou on les perd un peu et il y a peu d'informations qui sont transmises. À la fin, on peut arriver à avoir émis les mêmes contenus. Mais est-ce qu'ils ont tous été reçus de la même façon, avec autant d'intensité et de durée? Ça, c'est une autre histoire.